Dernier appel. Présentation des, des visiteurs. Maintenant, déclaration des députés. Si on passe aux déclarations des députés, c'est parce qu'on doit attendre les députés. Député de Whitby, Oshawa, merci, Monsieur le Président. Centraide de la région de Durham a changé ses pratiques de levée de fonds suite à l'industrialisation dans la région. De, par le passé, Centraide a pu avoir des dons de fabricants et d'autres euh, fournisseurs pour des événements et pour des, des événements de levée de fonds. Malheureusement, le secteur de la fabrication est en déclin dans la région il y a moins de gens qui y travaillent. Qui a eu comme résultat que Central a dû s'adapter et trouver d'autres façons de lever des fonds. Ils, les organisateurs encouragent les employés de faire des dons par le biais de leur, leur employeur et c'est 62 des gens dans la plus grande région de Toronto qu'ils desservent. Ils ont un objectif de lever 2,9 millions de dollars en 2017. C'est une augmentation de 2,6 millions qu'ils ont euh, pu euh, récolter l'année dernière. Ces fonds permettent de financer les 30 agences et les 150 programmes qui sont offerts à l'échelle locale. Je sais que les résidents de Durham vont vouloir appuyer les organisations dans leur région et de le faire par le biais de Centrale permettra d'apporter une différence dans la vie de plusieurs gens dans la collectivité. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés. Député de London Fashion, j'ai toujours le privilège de prendre la parole en tant que député de London Farsha de la part de mes commettants. Je permets de donner une voix aux gens qui euh, sont des résidents de soins de longue durée. Il m'a parlé de son père, Douglas. Il a été dans un foyer de soins de longue durée pendant plus de cinq ans. Il a fait face à des abus et des, et des manques de soins. Janet et ses, sa famille s'inquiètent du sort de son père. Il lui a montré des appartements et il a, et elle lui pose la question pourquoi est-ce qu'il a sorti ses publicités. Il lui demande pourquoi est-ce que je reste ici dans ce foyer de soins de longue durée lorsque je n'ai pas les soins que j'ai besoin. On a seulement à se pencher sur le gouvernement Harris et leur programme de réduction et de compression dans ce domaine. C'est ce qui a lancé, c'est ce qui a été le début de, du déclin dans ce domaine. Il y a trop peu de personnel. Ils n'ont pas assez de temps pour fournir les soins à tous les résidents. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de reconnaître les problèmes systémiques dans nos services de soins de longue durée, tels que les taux d'employés, de, le financement? Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer la commission d'enquête et d'aller au-delà de tout simplement l'enquête sur Wettlaufer. Député de Mississauga-Brampton-Sud, merci, Monsieur le Président. La fin de semaine dernière, j'ai été à une cérémonie d'Afro-Global. C'est une initiative de la télévision Afro-Global et de l'organisation Planète Afrique et qui s'assure qu'il offre un programme au Canada, en Europe et en Afrique ils veulent motiver les gens d'origine africaine, peu importe où ils se trouvent, de célébrer leur leadership et leur excellence. Ceux qui ont reçu le prix de 2017 de Johnny Inns, Ballet senior, Ballet senior, John Smartfoot, Jenny Davis, Lisa Edborga, Leonie Tchad, Dr Mansfield Edwards, Dr. Le médecin, Churchill Mbougui, et Mbougui, Nodon, Jackie Appia, Franklin, Franklin O'Marona, Dwayne Dixon, Dixon Cabongo. Emmanuel Cabongo. Monsieur le Président, je voudrais féliciter tous les récipiendaires du prix Afro-Global. Félicitations à vous tous. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations? Député de euh, Thornhill? Thornhill je prends la parole alors qu'il y a une manifestation au sujet de l'autisme et je voulais soulever pourquoi la coalition de, de, de l'autisme pour militer en faveur des familles qui ont un enfant aux prises avec l'autisme, je voudrais soulever certains des enjeux et les sondages. 72 des parents ont trouvé que leurs enfants avec l'autisme n'ont pas les soutiens nécessaires à l'école. 90 ont dit que leurs enfants ont un programme individuel en place l'année dernière, mais ils n'avaient pas demandé leur rétroaction sur ce programme. Seulement 30 ont dit qu'il y avait un programme de sécurité en place pour leurs enfants et seulement 29 ont dit qu'ils pouvaient donner leur rétroaction sur ces programmes, un des points qui a été soulevé, c'est que l'autisme ne se euh, termine pas à l'école. Il y a trop de violence dans nos salles de classe. On doit avoir plus de soutien pour les enfants avec autisme. Il doit y avoir des, des chiens de service, et d'aide euh, qui doivent être disponibles. La semaine dernière, un enfant, on lui a nié l'accès à son iPad, et c'était devant les médias. Je pense qu'on peut mieux faire travailler ensemble pour créer un, un plan exhaustif pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et qui sont aux prises avec l'autisme. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler... Au sujet de ce qui se produit sur les campus collégiales partout en Ontario, j'ai vu l'impact de la grève du Collège de Niagara et l'impact sur les étudiants et les travailleurs. J'ai parlé à Dan Patterson au sujet de cet enjeu et j'encourage tous les partis de retourner à la table de négociation pour trouver un contrat juste pour les, les travailleurs. Le rapport d'enseignants de, à temps partiel, c'est 80%. De, ces, de ce personnel est à temps partiel. C'est inacceptable. Ils sont payés moins. Ils vont d'un contrat à un autre. Cette grève n'est pas seulement au sujet de, du collège. C'est les parents et le corps professoral qui sont là pour militer, défendre les droits des étudiants. Les étudiants paient des euh, frais de scolarité qui augmentent. Ils sont préoccupés au niveau de leur avenir et d'avoir un emploi lorsqu'ils terminent leurs études. Ça, le collège peut avoir une incidence positive sur les étudiants. Les réductions de financement du gouvernement conservateur et du gouvernement libéral ont fait en sorte qu'ils ont dû eux-mêmes faire des réductions et se, ils s'en sont prises aux, aux enseignants et ce n'est pas juste pour les étudiants. Nous, de, nous avons besoin que les deux parties puissent retourner à la ta, table ta de négociation et qu'il y ait une bonne entente pour le mieux-être des étudiants et du corps professoral. Député de Davenport, merci, M. le Président. La traite de personnes humaines, c'est quelque chose d'exceptionnellement déplorable qui euh, mine les, la vie des gens parce qu'ils sont contrôlés de, autant physiquement que mentalement. C'est difficile pour eux de quitter, de trouver de l'aide. Ceux qui peuvent s'en sortir ont souvent besoin d'appui dans différents domaines tels que du, euh, des conseils de toutes parts. Notre gouvernement a déjà eu beaucoup de succès pour mettre fin au trafic de personnes, mais on peut toujours améliorer notre bilan. C'est pour cette raison que j'étais très fier d'annoncer que le Centre de refuge FCJ, a reçu plus de 690 000 de financement pour identifier et euh, pour réduire le, la traite de personnes dans la circonscription de Toronto-Davenport et partout dans la province. C'est une organisation qui est extraordinaire, qui permet d'aider aux réfugiés et aux nouveaux arrivants. Et ce financement additionnel permettra de lutter contre la traite de personnes à, à, à, dans ma circonscription et partout dans la province. Je voudrais remercier SICO et. et le, le coordonnateur, le directeur du Centre pour tout le travail qu'ils font, la traite de personnes, c'est quelque chose d'horrible pour les gens de l'Ontario. Ils travaillent très fort pour lutter contre cela et ce sont des héros. Merci de tout votre travail. Député de Sous-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le Président et le PDG de, du réseau Trillium, Ronnie Gassi a fait une annonce très importante selon les dossiers de Trillium durant le dernier trimestre. L'hôpital de Sous était un, un, un hôpital sur 19 qui a eu une conversion, un taux de conversion de 100 pour des, de, des dons d'organes. Un hôpital sur 19 de 150 hôpitaux, dans cette province. Je suis très fier de ma collectivité et des travailleurs à l'hôpital de Sainte-Marie. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. Non seulement est ce qu'ils ont les plus hauts taux de, de signaler à Trillium des dons, mais aussi 30 000 de notre collectivité de Sainte-Marie se sont inscrits pour, être, pour donner leurs organes. C'est approximativement 30 de notre population et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation. Donc, pour conclure, je voudrais remercier l'équipe de Madame Gassi et de toute son équipe de Trillium pour tous les efforts qu'ils y mettent, mais je voudrais aussi remercier ma collectivité de Sainte-Marie. Sans vous, rien de cela aurait été possible et je suis très fier de représenter chacun des gens de mes commettants. et je voulais aussi dire qu'alors que notre collectivité a 45 nous sommes juste à 10 d'être numéro un partout dans la province en ce qui concerne le don d'organes. D'autres déclarations des députés? Député d'Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler d'une nouvelle alliance qui a été créée, l'hôpital Sunnybrook, un des meilleurs hôpitaux en Amérique du Nord, surtout lorsqu'il s'agit de la santé des enfants, la santé des, des, des mères. C'est la nouvelle alliance, c'est pour la prévention des, euh, des fausses couches et des enfants morts-nés. C'est permet de créer une transition dans la façon de penser, la façon de trouver des solutions aux défis auxquels euh, souffrent les enfants, à les mères lorsqu'ils font face à des fausses couches ou des, euh, une naissance d'un mort-né. Ce sont des, des événements qui sont préventifs. Des fois, tout simplement, ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir euh, un examen de dépistage ou de prendre des, une aspirine, c'est mené par John Barrett, de grande renommée internationale, et de Wendy Catherine, une sage-femme. Donc cette alliance sera en partenariat avec la Fondation des enfants prématures de Sunnybrook. Donc, ce sera une grande avancée pour aider à réduire les, le nombre de morts à suite des de, de, de, de morts-nés et de fausses couches. Je voudrais remercier les, les employés de l'hôpital. Je voudrais remercier pour les 380 membres et leur personnel qui travaillent. Pendant plus de 30 ans, comme Joe, le serveur qui a été là pendant 30 ans, c'est un des meilleurs hôtels dans la ville. Il a été fondé en 1928, le Plaza Hotel avait des chambres de 3 par nuit. Il y a eu des augmentations, bien sûr, depuis septembre. Elle a attiré toutes sortes de personnes telles que Margaret Atwood, M Mordecai Richler. Et c'était aussi où se réunissait Bill Davis ainsi que son équipe. Ils ont annoncé sa fermeture au mois de novembre pour réouvrir en 2019. Je veux saisir cette occasion pour remercier tout le personnel, les valets, tous les différents euh, membres du personnel, les concierges. Steven, Max et Sarah et tout le personnel de première ligne, Michael Casey, Julie, Mark et bien sûr le directrice générale Bonnie et Alicia et Christine. Merci de tous vos efforts, votre dévouement. Je l'apprécie et on va vous voir bientôt. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Il y a un rappel à l'ordre du député de Kitchener Centre. Je voudrais corriger ce, que, ce qui est au dossier de ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier que le gouvernement fédéral a alloué 12 millions de dollars à l'aide humanitaire pour les réfugiés, Rohingya, et ça s'ajoute aux sommes de cette année, et pour un total de 25 millions. Les députés peuvent corriger leur propre record, le, ce qui est inscrit au dossier? rapport un... du comité permanent de la justice